Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai rencontré Armel en recherchant au hasard une thérapeute un petit peu différente de, de ce que l'on rencontre habituellement. Et voilà, suite à une première séance individuelle où le feeling est très bien passé, où elle m'a apporté énormément, j'ai décidé de m'inscrire au programme Créer votre propre changement car euh, j'avais envie d'être aussi actrice de, euh, de, du mouvement que je, je voulais mettre en place. Cela faisait euh, à peu près cinq ans. Euh, j'avais l'impression que rien n'avançait dans ma vie, que je stagnais, que les relations avec mon fils euh, conflictuelles euh, n'avançaient pas non plus. Euh, J'étais comme dans un cercle enfermé, emprisonnée, et je ne comprenais pas comment euh, pouvoir sortir de là même mon appartement me sortait des yeux et je n'arrivais pas à trouver un, un nid où, où me poser. Donc, euh, je me suis dit que c'était l'occasion euh, de m'inscrire à ce euh, programme et, euh, et j'ai eu raison. Je me suis fait ce cadeau et je ne le regrette pas et j'espère que vous, euh, vous aurez euh, l'envie de vous l'offrir, car vous le méritez. Euh, le, le premier module, vous permet de, euh, de faire comme un état des lieux, de prendre conscience de la façon dont, euh, dont, dont on vit, dont on pense. Euh, elle nous donne tout de suite euh, tous les outils nécessaires pour euh, créer ce changement. Euh, elle nous accompagne euh, dans ce changement. Armel est euh, très à l'écoute, très bienveillante. Quant au fait que cela se passe euh, en groupe, c'est vrai que c'est un petit peu intimidant au début mais sachez que tout comme Armel, toutes les participantes étaient à l'écoute, bienveillantes, respectueuses et ça s'est fait en toute intimité même si nous étions douze participantes. Donc que ce côté groupe ne soit pas un frein, au contraire il y a une dynamique ça a un effet miroir où on se voit dans l'autre, les autres se voient en nous, et ça démultiplie en fait les, la compréhension de, de, de tous ces outils qui nous sont donnés pour pouvoir amorcer ce changement. Quand je suis arrivée chez Armel, j'étais un peu désespérée de voir ma situation complètement stagnée et qui stagnait depuis longtemps, depuis trop longtemps. Et je voyais que malgré ce que je tentais de mettre en place, rien ne, rien ne bougeait. Donc euh, ce programme m'a permis euh, dans un premier temps d'améliorer considérablement les relations avec mon fils. Euh, on est passé de relations très conflictuelles à des relations beaucoup plus apaisées, beaucoup plus respectueuses et forcément avec beaucoup plus d'amour même si l'amour a toujours été là, ça démultiplie en fait le fait que le respect soit réinstauré, le fait qu'on euh, vibre intérieurement une, une vibration qui est complètement euh, à l'opposé de cette vibration qui souvent, euh, quand on a du mal et qu'on n'est pas bien, on est très souvent dans la colère, dans l'incompréhension. Et donc, euh, ce programme vous permet de sortir de là, de, de créer de, de, des relations beaucoup plus sereines. Euh, D'un autre côté, euh, moi qui cherchais depuis plusieurs euh, mois, voire euh, années, à déménager, j'ai mis en place, euh, ça m'a donné la force et le courage, ça m'a redonné confiance en moi. J'ai remis en place des choses pour pouvoir enfin trouver un endroit qui me convienne, un, un endroit, un environnement euh, pour une nouvelle vie. Et, euh, et ça, ça y est, c'est fait. J'ai enfin trouvé un nouvel appartement, ensoleillé. Et, et je pense que, ben voilà, je pense que c'est un nouveau départ pour moi. C'est comme une petite renaissance. Et il y a un avant et un après programme. Je vous souhaite d'en euh, profiter au maximum. Je, et soyez convaincus que si vous vous inscrivez, il y a un avant et un après. Je vous souhaite euh, une bonne soirée. Au revoir.